Bonjour Monsieur. Bonjour Messieurs, Dames. Vous voulez voir le gîte Oui, s'il vous plaît. Oh, j'aime cette pièce. Elle est très moderne. Ah oui. Au centre, vous avez la grande table. Dans le coin, la cuisinière. Au mur, il y a des placards. Et à gauche, il y a un canapé. lit. Qu'est-ce qu'il y a au premier étage Il y a une chambre et une salle de bain. Si vous voulez bien me suivre, je vous montre la chambre. Oh oh, la chambre est très spacieuse. Et dans la chambre, il y a un grand lit et une table de chevet. Regardez, il y a une grenouille dans le coin. Mais non, il n'y a pas de grenouille. Alors ce gîte, tu le trouves comment il est plus moderne et plus spacieux que le premier gîte. Mmh, ouais. il y a une troisième maison, mais elle est très petite. Allons voir la troisième maison quand même. Mmh.